Bonjour à tous et bienvenue euh, au magasin euh, Walk Asylum pour ce nouveau test matos. Euh, cette fois-ci, on va tester euh, des amplis Blackstar, on a toute une petite gamme, et euh, voilà donc euh, bah, pour nous accompagner aujourd'hui, on a Serge qui Salut. est avec nous, et puis euh, avec sa belle euh, Fender euh, Telecaster, qui va nous produire un magnifique son avec ses jolis amplis Blackstar. On commence Ouais ok, bah écoute, le, avant, que, euh, avant que tu n'arrives, je me suis un petit peu amusé avec. Donc c'est euh, Franchement, j'étais surpris, je ne m'attendais pas à ce son, donc euh, je vous laisse un petit peu juger. Alors. Euh, c'est un petit ampli qui, euh, qui fonctionne à pile. Euh, bon, un truc super simple. Ici, euh, c'est un petit câble, tout simplement. C'est un ampli, alors c'est un 1W, hein, c'est ça ouais, c'est un sur 1W. Watt. Ouais. Euh, bon, comme tous les amplis, il y a un volume, il y a du gain, une overdrive. Euh, lui, il a une petite... Alors il y a un delay, plus ou moins, moi je le trouve sympa, c'est chaleureux. Euh, il a aussi une fonction qui s'appelle ISF. Alors, ça, c'est un truc qui permet de passer d'un son un peu typé British à un son plus US. Euh, ça dépend ce qu'on veut jouer avec. Euh, je pense que le mieux, c'est en fait de jouer puis de voir à peu près. Simplement, l'ISF, c'est vraiment, ISF, vraiment euh, commun à tous les Blackstar. Hein. C'est eux qui ont, qui ont sorti. Euh... Ouais, ils ont déposé le brevet. Ouais, c'est eux qui ont déposé le brevet. Donc, généralement, là, sur tous les amplis Blackstar que vous allez pouvoir euh, acquérir, vous aurez cette petite fonction ISF. Voilà, pour passer d'un son euh, plutôt anglais à un son américain. En ouais. parlant d'acquisition aussi, euh, sans mentionner le prix, c'est quelque chose qui n'est pas cher. C'est un super cadeau de Noël en plus. Ouais. Fête des terres. C'est encore moins la fête des mais... terres. Ouais, bon, il faut s'y prendre euh, à l'avance. Euh, donc ce petit ampli là, il peut servir aussi d'enceinte de, pour PC. Par exemple, si vous, voilà, si vous branchez les deux là. Vous avez un gauche, un droite hein, et ça peut être un, une sortie stéréo, ben c'est plutôt, plutôt bien foutu, quoi. Ouais. Ouais. Et puis, vous voyez la taille du truc, c'est un machin qui peut s'en mettre. Par exemple, vous vous êtes à l'hôtel en semaine pour le boulot, etc. C'est un truc qui se met très bien dans un sac. C'est uh, petit, c'est discret, c'est parfait. On peut mettre un casque, bien entendu. Moi, je ne voudrais pas faire le Stade de France avec, mais bon, c'est... Uh, ah, remarque, Si uh, hein. uh, On est bien piqué. Okay. Euh, voilà tu as donc il est à pile et aussi sur secteur ouais, hein, donc, bien. Euh, bien. ça c'est plutôt bien donc il est c'est un ampli ultra portable en termes d'autonomie ils disent quoi j'ai rien vu là dessus et ben tout dépend euh... sur <rire> Bah, autonomie, bah, je sais pas, on va essayer jusqu'à ce qu'il ait plus de pile. Hein. <rire> donc, euh, donc voilà, là tu as essayé un son plutôt en crunch, en overdrive. Ouais, légèrement euh, Overdriven, ouais, on va, va peut-être un petit peu changer. Alors justement, là, on va tester la fonction euh, d'équalisation euh, ISF. Donc j'ai un petit peu. Dans ce sens-là, si on va à droite, c'est quoi C'est ça C'est ça. ça Ouais, c'est euh... ouais, sympa, c'est euh... chaud, il y a du grain. Là, on est plus sur le son british maintenant. c'est vraiment euh... je crois que j'ai bien son ouais, en fait deux signatures hein, bien ouais. Euh... Ouais, ça sert. on essaie un petit son clair ouais alors c'est parti Ah, bon, c'est vrai que la télécaster après pour les sons classe, on en a un peu mieux qu'une bestiole comme ça avec <rire> euh, des gros EMJ. Ouais filles. bon après, hein, c'est voilà, juste euh, ouais, sympa, ouais. juste pour voir un peu le son que ça peut développer et franchement, pour un, une petite bestiole comme ça, c'est plutôt, plutôt très agréable. Ouais, super. Bon, moi, je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Après bon, bon bah Blackstar c'est euh, une grosse boutique donc il euh, y a une qualité qui est derrière pour mm. pas de problème. Euh, super, moi franchement, pouce en l'air. Venez <rire> l'essayer à voir on, hein, venez nous voir. Voilà, donc il est disponible voilà. au, mag au magasin Rock Zylon. Euh, Est-ce qu'on passerait à l'ampli suivant? Oui, et ben, oui, oui parce qu'il fait de l'œil depuis tout à l'heure et je pense Allez, que parti. ça va brûler. Ampli suivant.